Sœur, vous avez la question, sœur Non, non, non, tout dans la question par rapport à, tu sais, ben, mini, au moins la pasteur Mingi, je, tous les Américains adorent ça, ou, oh, tout le monde, par um, Joyce Mayer Ministries, ou oh, Intel Ministries, ou oh, XY Ministries. Tous ces ministères-là, leurs ministères-là, ça sert à quoi, en fait? Est-ce que c'est biblique même? Obi, question qui est très claire. Il y a une question qui Et ce clair, c'est que exemple de Par rapport à l'apôtre, Olobi Joyce Meyer Ministries, Olobi Soki George, George Austin Ministries, Olobi Wallace mm ministère. -hmm. Olobi, Olobi Soki na, ça dit Esabilo ko ya le kouta pour ça ba association na bango. Ba sali pour nani, ba sala ba combo. Il veut une veut faire des noms. Imagine toi afia no zawana osakanza mena busolo. Apollo bakeno nga pena comme un ministère na ngai afia ministries. Ils ont <consulté> uh, bien ça. pourquoi puisque ou bien ministries a c'est pour dire que batuana ba na kombwa yanzambe, mais pas ça batu verset ya un Jean 4 lobe muto confessé azali dans nzambe muto na c'est pour dire quoi ce qui muto te ya a commis les dieux de Walesa, les dieux de Mukuna, les biloco ne sait les ça. Isalie biloco yakin doki, c'est normal t'es. Ceux qui montent aux rolandango, et que y en a quatre, c'est quelque part, on a un ok C'est pour répondre seulement à la question que que nous euh, sur avons. surtout les Américains, bah, il y, a, il y a une église, autre, euh, église de réveil, bah, on bah, sans que la Alors, place on a Alors dans le monde, il y a des ténèbres. puisque l'apôtre Paul n'est jamais ministre. <mère> Pierre, ça n'a jamais Pierre ministré Tout le monde n'a jamais placé dans la Bible À part Jean-Baptiste Azar qui na ba disciple un e. Mais tout le monde n'a jamais Pierre n'a pas disciple, Jacques n'a pas disciple Pour qu'il y n'y a pas d'autre, il n'y de disciple Il n'y a pas d'autre Joyce Meyer Tout so, nzambe monde est en Il faut comment, il y a ya langue Il y a Yesu Masiya Yesu Masiya l'écolo tu vois vous voulez faire, c'est que vous voulez faire ce ministre. ministre. Vous Vous les Vous Batia Kakumbo ministre, mais c'est plus comme une société. Donc ceux qui sont directement, dans le cadre de et plus dans le cadre de personnel. Moi, je suis de je pas de pas d'assistant, mais dans le ministère, Et comme il a un personnel. Ça veut dire, il y a un contrôle, il y contrôler, un mot contrôle, il y a livre mot contrôle, il y a un mot ça n'a rien à voir avec l'église. Donc l'église n'est pas il y a il un plus un il y a un nous les autres, on a un problème, tout le monde a toujours, aux États-Unis, tout le monde n'a qu'à États-Unis, ils sont toujours meilleurs. C'est ça notre problème. Tout ce qui se passe aux États-Unis, ils sont meilleurs. Mais il y a beaucoup de gens qui, qui par la grâce de Dieu, vont comprendre que, ma je suis en États-Unis, je suis plus souhaité, moi, je suis en États-Unis. Alors, est-ce que moi, je entreprise et comme ministre et comme entreprise, et moi je contrôle, ça n'a rien à voir avec l'église, mais l'église peut être très facilité à contrôler les alliés, mais quand comme ministre et comme personnel. Donc, les euh, ministère est à bon cap. Si vous avez 4 églises, les ministère sont à la et puis l'église est contrôler ministère, au cas il y a il y a toi il y a une misayo. il y a parce que, aux quatre ministères, on a quatre églises. Mais le fait que a le ministère, a le liban d'église, donc moi va contrôler sur les Donc moi, je crois que ce pas biblique. Ce pas biblique. Et a un moment, la majorité les dans la ministre, de la la